Non, regardez-le, il est blessé là, vous voyez pas? Et maintenant il essaye de le réanimer alors qu'il l'a tué là, putain! Un gros coup de matraque dans la tête! Non, mais là vous êtes obligé de, de m'emmener à l'hôpital, matraque télescopique dans la tête, ça fait très très mal, très très très mal! Il est là, il est là, il est là, il il Il est là, il est là, je dois te laisser, monsieur Monsieur, monsieur! Ah bah. Et il m'a mis un gros discopique dans le cul. Hein. <rire> dans le cul. Alors, tiens, je vais te le donner. Que je te connaissais pas, que, je... que quelqu'un me l'a donné. oui, Par contre, j'ai besoin d'un avocat. Et de voir mon père. rien de Il s'appelle Monsieur Lee. Vous pouvez demander Monsieur oh, Lee. Putain, Et normalement, il devrait être devant le commissariat. Elle dit quoi Ta gueule, on s'en fout. Mais toi, Mais tu comprends pas. Mais toi, t'es pas dans la famille, toi. Et T'as dit qu'on aurait pu être à 3 là. Mais oui, mais après on va te sortir de là, t'inquiète, on s'en fout. Une, une fois qu'on aura pris nous un combat, on pourra aller reprendre en otage. On s'en fout, on aura nos guns. <rire> Moi, je. Là déjà je suis dans la merde là, en fait. T'inquiète. <rire> okay. ouais, il revient mon collègue, pourquoi J'aimerais qu'il me rende mon téléphone, que je puisse appeler mon avocat. Euh oui, mais il a pas d'avocat en ville. C'est si. si. Est-ce que je fais des pompes je sur, sur le camion de criminalité familiale Ah oui, il s'appelle comment Monsieur Lee. Monsieur non. Lee. Oh, que... oh Non pas. Putain, il est non, en est pas, Je suis vraiment désolé, monsieur. Oh, mais vous êtes à petit de fait, là. Hein ah, je reprends votre téléphone. Que, quel est votre grade Je vous remercie. Quel est votre grade, que je puisse vous appeler Je suis sergent, monsieur. D'accord, monsieur que le que sergent. D'accord, monsieur. Croyez-moi, il a que moi qui ai le numéro de téléphone. Croyez-moi... Oh. Je vous donne le numéro, vous l'appelez vous si vous voulez. Mais je veux qu'il vienne. Mon père ne l'a pas appelé puisqu'il n'a pas son numéro de téléphone. <rire> là je vais dire, ah, j'ai juste swipé sur Insta. Tu trolls, Franck tu trolls. Bah oui. allez le voir et demandez-lui. Franck. Bah attends, il faut que je me lève, là je suis assis contre lui. What? Ok. Parfait, l'avocat il arrive. Oh mec, oh, trop bien oh, Jusqu'à 24h normalement. 24h c'est insane. 24 insane déjà. Oh là Oh ça tire dehors ouais. C'est les gars c'est qui Ah c'est un avocat Bonjour. Vous êtes monsieur Lee Vous êtes mon avocat Ah vous êtes qui Ah c'est vrai, je vous ai pas reconnu. Ah c'est gentil ça. Comment ça va depuis longtemps Tu lui as dit que s'il avait des couilles, il allait venir me frapper. On le testait, il m'a frappé. Pour moi c'est inadmissible. <rire> Il a fait, ah ouais, il a sorti un truc qui couru sur la gueule. En gros, mon papa lui a dit, si vous pensez être un homme bon et fort, allez-y, allez tabassez mon Quel est Il nom? est là, il est là, là il est devant le commissariat, mais je, je suis Stéphane. sûr. Vous demandez, mais vous n'êtes pas mon avocat. Est, il, il est japonais. Vous avez un avocat titré. Oui. D'accord, comment ah, ça sappelle On ne l'a pas pris Non maintenant Monsieur on l'a pris, mais on ne l'avait pas pris. <rire> vous savez que ça, ce serait bien mon avocat Allez chercher mon avocat tout de suite. On me marrave la gueule. Mais c'est quoi ça bon, C'est encore pire que ce que je croyais, mec. En vrai, en vrai, genre, j'étais là parce qu'ils allaient te péter la gueule et tout en prison, mais c'est vrai. Cette personne est en toutes de les caméras. C'est foutu. Et on va se faire bouloter à mort. C'est avec un matraque télescopique. Bah c'est la vérité. Je vous promets que c'est vrai. Voilà. Comme on dit il Jar Jar, voilà J'attends deux secondes. Un, deux, fini, <rire> que... Attends. Elle m'a écrit sur Discord. Il joue avec un couteau là, non Oui, bah c'est lui là Il vient vers moi ce que je... Ok, ok. Euh... N'y a pas moyen, négocie, il négocier Putain, il peut pas négocier avec la meuf là. Ce serait bien. Ah, ça va vite en vergogne, hein. Giuseppe. Bon, monsieur, c'est Oui, mon avocat. Yes, y'a mon avocat, il a l'avocat, y'a l'avocat, il l'avocat, y'a l'avocat, vous êtes l'avocat familial, c'est ça C'est Parfait, Perfecto Alors, si vous je parler avec le papa aussi. C'est Il Faut libérer le papa aussi, c'est l'argent, monsieur. Je veux aussi pas non, parler avec le papa. On va avocat. faire un par un, c'est un par un, par un par un. Allez, faut si. qu'on se mette d'accord sur les versions, donc tu vas m'écouter et tu vas pas faire de conneries. Tu vas dire tout ce que je dis. Qu'est-ce qui se passe monsieur Mais rien, j'attends de voir mon avocat, voyez Mais pas part, Cette Personne monsieur. pousse sa mallette, oui, il a compris, une calache, compris, il a une calache. Bonjour. Il a une calache, il a une calache dans sa mallette. C'est vrai c'est surmédié. <rire> C'est trop bien. Malheureusement, alors ils m'ont dit de me mettre sur le bas-côté. Moi qui n'avais pas le temps pour ce gaminerie, alors juste pour la mars, j'ai accéléré <rire> en ayant fait genre que voilà, j'avais un petit peu ignoré, malheureusement. Et puis, ils ont mis les sirènes, ils ont commencé à me stresser, j'ai dérapé, je suis tombé dans le, cas, dans le dans le truc. Et bien, pendant mon arrestation, euh... Pas du tout, ils me l'ont fait devant l'hôpital Alors, euh, vraiment... Bien sûr Et je, je les ai même demandé euh, de les répéter parce que je connais mes droits Donc, Si, ils m'ont les lieux, mais devant l'hôpital Donc pas tout de suite après, vous voyez, genre... Euh, a... euh, euh, <rire> les manottes... Euh... Oui, euh, Oui, je... Non, je, je sais plus oh. Je crois que... Je crois que je les avais pas encore parce que je suis mon... Ah, si. Non, je ne les avais pas encore. Papa et mon copain, ils ont essayé de libérer. Donc ils ont fait une attaque au couteau. Malheureusement, ça a échoué. Ils sont un peu bêtes, ma famille. Moi, je leur ai rien demandé. Hein. Mais moi, du coup, j'ai rien à voir là-dedans. Et au final, bah... Oui, euh, fort, bien non. sûr que je suis blessé. L'agent euh, K2, K2, quelque chose comme ça, ça C'était oui. trop fort. C'est quoi son place Je sais plus. Je n'ai pas. pas entendu moi. Ah bah j'ai entendu... Euh... 2, 11, 2, je sais pas, mais il avait un gilet orange, très facilement reconnaissable, je pourrais le reconnaître entre 1000 Ah, KD, oui 2, 11, 2, je sais pas, mais il avait un gilet orange, très facilement reconnaissable, je pourrais le reconnaître entre 1000 Ah, KD, oui, bien sûr, mais je pourrais reconnaître son visage comme jamais, j'en suis sûr et certain et Je l'ai vu sans son chapeau, ouais